Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. <coughs> j'espère que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui, je vais vous donner euh, un live, d'accord, des déchets euh, à Magica Vocoropa. Euh, donc, euh, on va aller, euh, on va faire une longue route aujourd'hui. On sera à peu près juste sur la route, d'accord je vous souhaite un très bon live et je vous demande de partager le maximum. C'est parti immersion dans les déchets ici on va commencer par ici ici ce que je vais montrer ici ce sont que les, les déchets qui sont pollués donc euh, on va retourner hein. j'étais déjà venu ici mais ce que vous je vais vous montrer aujourd'hui d'accord risque de vous choquer d'accord ça risque beaucoup de vous choquer donc il ya beaucoup de polluants c'est pollué comme pas possible donc euh, c'est vraiment incrusté, on a, on a les sachets qui sont collés à la terre, donc voilà. Déchets et déchets, et déchets, et déchets, et déchets. D'accord? Et ici, il n'y a personne. Il n'y a personne qui va nettoyer ici, là. Il n'y a personne qui viendra nettoyer ici, malheureusement. C'est ça ce qui est triste. Je cherche le chemin. Plus il pleut, plus on a beaucoup plus de déchets, toujours. Hein. Donc moi, l'objectif ici, c'est de sensibiliser. Justement, mais la sensibilisation ne sert à rien. Parce que les gens jettent toujours. Les gens jetteront toujours. Ah, les mangroves, ils sont pollués. Donc vous voyez. Hein, vous voyez un petit peu les, les images. Dans quoi on vit. Dans des ordures. Certains dans les villages se disent « Ah, on est bien, on est bien. » Mais là, les eaux sont polluées. Et là, vous avez vu que la moitié. Vous avez vu que la moitié. Donc, on va s'attaquer au but du sujet. Le but du sujet, c'est de vous montrer ce qu'il en est vraiment. D'accord Regardez-moi ce, ce catastrophe écologique, il y a même des rats dedans. Putain, je viens de, je viens voir, je viens de voir passer un rat là. Donc là, les amis, on est en live. Hein. Je fais pas une petite vidéo euh, montage, etc. Mais on est en live. Ça, c'est les mangroves, ça. Ça, c'est les mangroves. L'état de la mangrove ici à Mayotte. Alors, si personne se bouge, si personne se bouge. Ah ben ça, ça descend dans l'eau petit à petit. Et heureusement qu'il y a un petit peu les mangroves pour faire, pour barrer la route. Mais tout ça, ça va descendre dans l'eau. Donc c'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel écologique. Je tiens à vous le souligner. Et là, ici, je vois des coups de râteau. Il y a des coups de râteau ici, j'ai l'impression. Donc les gens, ils nettoient et ils mettent directement dedans, je sais pas. Mais... Ou c'est peut-être le propriétaire ici qui nettoie et qui met. On a les pneus incrustés. Voilà. Et déchets, toujours encore. C'est devenu un, un décharge ici. En fait, euh, j'explique la chose. Quand il pleut. Quand il pleut, eh ben la rivière amène tout, et puis euh, puis que ça amène tout, ben, ça descend dans, dans la mer, ça descend par ici. Non, on trouve de tout. Regarde, Regarde ce qu'on peut trouver ici. On trouve de tout. Il y a tout ici. Moi, je serais le maire ici, là. Je serais le maire. Voilà. C'est comme ça que les gens, le font... Voilà. Je serais le maire ici. J'aurais fait tout nettoyer. J'aurais déposé en plein milieu du centre-ville. J'aurais balancé tout ça. Tout ça, j'aurais balancé tout. Mais tout, hein. J'aurais balancé tout dans la ville. Tellement que c'est dégoûtant. Parce que c'est les villageois qui font ça, hein c'est pas d'autres personnes hein. ce sont les villageois qui font ça, c'est nous ça c'est nous, c'est pas une autre personne qui, qui salisse, c'est nous qui salissons, c'est nous qui salissons les amis, et je vous demande de partager au maximum ce live pour que ça puisse tourner, d'accord ici c'est c'est insalubre c'est insalubre, je vois il y a des gens qui sont en train de nettoyer ici d'accord ils sont en train de nettoyer mais là, c'est trop tard, les mangroves sont touchées. Euh, le, système été, euh, le système qui a été mis euh, pour trier les déchets, pour, euh, <coughs> pour dépolluer, eh ben, elle n'est pas très efficace. D'accord Elle n'est pas très efficace. <coughs> Je vous demande de partager les amis, partager le live. Nous sommes. Nous y sommes. Un vrai bordel écologique. Hein. Un vrai bordel écologique. Un vrai bordel écologique. Allo C'est parce qu'ils nettoyent tout le pia Je vais nettoyer tout pia zoo. Ah oui, ah oui. Mais je ne sais pas si je ne vais pas nettoyer, mais je ne vais pas nettoyer. Je ne vais pas nettoyer. Je ne vais pas nettoyer, mais je ne vais pas nettoyer. Je ne vais pas nettoyer, mais je ne vais pas nettoyer. Donc, voyons voir ce que nous avons ici, les amis. Donc, vous voyez, là, il y a les agents de la mairie qui essayent tant de mal de nettoyer tout ça. Il euh, y a carrément un, un mini pelle qui est venu pour nettoyer tout ça. Ah <coughs> oh là, là, là là là là là là là là Quelle catastrophe! Mais là, on court vraiment à une grosse catastrophe naturelle là. Ici, ici, une grosse catastrophe naturelle. Donc, je vous demande de vous réveiller, les amis. Parce que ce que vous voyez, c'est pas du fake. D'accord? C'est pas joli, c'est pas joli, joli, joli, vraiment, c'est vraiment pas joli. Alors, je répète ici, Magicao Coropa, près de la prison, pas loin de la prison, avant la prison plutôt. Donc, vous avez ce petit coin ici, d'accord, euh, qui aurait pu être une très beau plage. Donc, il faut trouver une solution pour stopper tout ça parce que c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. On trouve de tout, calculette. On trouve de tout. peut On peut faire les courses ici, là. C'est pas possible. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Je suis déçu. Vraiment, vraiment. Ce que je vois là, les amis, vous devez le partager. Et partager le maximum possible. Le maximum possible. Je vous demande de partager pour que ça puisse toucher beaucoup plus de monde, d'accord Pour que nous, nous nous arrêtions de de polluer Mayotte, d'accord Il faut que ça soit partagé, les amis. Ah, la mangrove, la mangrove elle est foutue là. La mangrove elle est vraiment foutue parce que les sacs, tous les poches, tous les poches. On a tous les poches, les sacs de riz, etc. Eh ben, tout est entassé dans le sol. Comme ici, là. C'est tassé dans le sol, là. Vous voyez C'est bien tassé, hein c'est vraiment la merde. Jusqu'à là-bas. Et dans le fond, quand on va dans le fond, c'est pareil, hein, ici. On vient ici, là. C'est pareil. C'est irrécupérable. Donc, c'est à la pelleteuse hein, qu'ils vont... qui vont ramasser. Là, ils ramassent à la pelleteuse. Je vais vous montrer, là, comment ils font. Mais le problème, ce qu'il y a, c'est qu'ils nettoient ici. Mais dès qu'ils ont fini de nettoyer, après la pluie, ben, il y a le joli cadeau qui arrive qui reviennent Parce qu'ils avaient déjà nettoyé une fois ici. Donc... Euh, ils sont, ils sont en train de nettoyer et quand il va pleuvoir, là, ça va être la même merde. Donc en fait, il faut, euh, il faut chercher là où tous les ordures passent pour pouvoir mettre un système de filtrage. Parce que là, il, il, c'est impossible, mais je dis bien, c'est impossible de nettoyer ça. Impossible. Tout est incrusté au sol. D'accord Là, ici... On a une petite arrivée d'ordures ici. Donc c'est les rivières qui amènent tout. Hein. Malheureusement, on a la rivière qui amène tout. Ah oh là là. Euh, bah, les amis, bon courage. Hein. C'est vraiment dommage Dommage, dommage, dommage, dommage C'est vraiment dégueulasse Dégueulasse Putain Mais ça, ça fait des années d'accumulation Donc pour Pour dégager tout ça C'est pas gagné hein. C'est pas gagné Vraiment pas gagné. Ah, il y a des villes vraiment, vraiment, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions rapidement. Donc tout ce que tout ce que vous venez de voir là, c'est les villageois qui balancent ça. Il faut pas dire euh, il faut pas dire euh, c'est les étrangers qui font tout. En contrepartie, hein, il y a les deux camps, il y a les villageois, il y a nous les Maorais et il y a les étrangers. Les installations de bidonville, aussi ça favorise à la pollution ça favorise à la pollution donc là on a vu euh, Magicavo Coropa d'accord oh là là là là là, là, là. Choqué je suis vraiment je suis vraiment choqué de ça c'est le bordel ouais, je vous dis c'est le bordel total partagez les amis merci de partager n'hésitez pas à partager merci pour le soutien donc là euh, on va pas tarder à arriver à côté de la prison Qu'est-ce qu'il fait? Il va jeter. Voilà. Ah ben là, tout ça, ce stockage-là, c'est stockage spécial bidonville. Donc, ce que vous voyez, spécial stockage bidonville. Eh oui. vu hein c'est stockage spécial bidonville Ici, on a la prison. On a le centre pénitentiaire, là. Ici le centre pénitentiaire. Donc, nous, on continue notre chemin. Ah, c'est vraiment. C'est vraiment. que je vous ai montré, ce sont des ce sont des déchets euh, stagnants, alors que ça stagne, c'est toujours la même chose, même là où les animaux mangent, il y a des déchets. Ici, il y, a, il y a de trop, c'est le système qui est pourri. Le système, il est pourri pour euh, pouvoir préserver la nature. Donc, euh, tant qu'il n'y a pas de solution intelligente, mais Mayotte, malheureusement, ça sera un dépotoir. Il faut le dire, hein, il faut dire les mots. Hein. C'est un dépôt d'ordures ambulant. Les gens jettent n'importe comment, les gens trient pas, ils s'en foutent. C'est ça qui rend triste là-dedans, là. Merci de partager, les amis. Partager. Donc là, on accède à Magicavo, la mire Magicavo, la mire. Je vais vous montrer. Euh, Petit centre de dépôt Bon, ici Moi, je vais détailler Ici, c'est dédié euh, Aux décharges poubelles Ici, c'est dédié au passage Aux poubelles, mais ce qui se passe, c'est que les gens ils. Les gens ils jettent n'importe comment, c'est pas ramassé correctement, et ça s'amasse. Ça s'amasse beaucoup. Ici on a la massage Là Ah oh, il y a, y a de tout hein. ben Là ça a diminué mais il y avait beaucoup hein. Donc il reste que le sable Il y a encore beaucoup de choses qui sont incrustées Mais ils ont fait pas mal d'efforts ben, Ça c'est l'effort qui a été fourni hein, Pour enlever toute la merde Et là dedans aussi Il y a, y a beaucoup de déchets là dedans qui se cachent ici partout vous allez trouver des trucs ici regardez regardez un four mini four les gens ils savent pas jeter ils savent pas jeter on dirait des sauvages alors c'est pas des sauvages des gens bien cultivés des gens bien bien intelligents je ne comprends pas, hein, vraiment. Il y a un truc qui est ici. Il y a vraiment un truc qui est je vais le dire. Hein. Oh, ça va Magica à voilà, la mire ici. Сырован sirop pour se rafraîchir donc ici commencent les bouchons ah, les bouchons c'est très fréquent euh, sortie Kungu euh, entrée Magica Vokoropa c'est toujours les bouchons ici toujours la merde il n'y a pas il n'y a pas d'autre route de désengorgement Bouchon, bouchon, bouchon, bouchon, bouchon. Ça a peu moi. Ça je te zoûe déjà bien Là, on arrive euh, à Jika euh, vers le rond-point via Jumbo. Bouchon, bouchon, bouchon, bouchon, c'est bouchon. Hein. Oh, C'est le bordel. Alors ici, c'est toujours bouché, hein? un rond-point de merde, tout le long jusqu'à kaweni Mamdou, c'est comme ça. <coughs> Ici, c'est monsieur Bricolage et, et Jumbo. Ah, quand ils ont envie de faire, ils y vont. Hein. Un très beau parking, hein. Ah, ben? Pour faire des belles choses, ils peuvent, mais les déchets, on s'en occupe pas. de prix ici 209 euros ah. ça c'est le magasin là bas mais moi je vais pas rentrer dedans J'explique, hein. Parce que je suis en train de manger en même temps. Donc, un centre commercial, ici, il y a tout. Il y a plein de magasins. Pour faire les courses, à manger, etc. Un magasin de vêtements. Différents magasins. Petite zone commerciale. De Magicao... Couropa et la mire Danser ici. Voilà. Je vais les j'ai On a ses soif. Bon, excusez-moi, je suis en train de, de me rafraîchir un peu. Donc là, toujours, on croise le bouchon. Le bouchon, il est là. Là, de Magikavo, Koropa, jusqu'à Mamoudzou. C'est ce que vous voyez comme ça. Ça avance petit à petit. Ça avance petit à petit. Même moi, à pied, j'arriverai vite. Même moi, à pied, je vais vite. Parce que là, le rythme... Donc Mayotte, la première, c'est ici, là, à droite, quand on prend la route à droite, là, c'est par là. Donc là, le prochain village, c'est Kaweni. Prochain village, c'est Kaweni. Je suis sûr qu'on peut créer une deuxième route qui passe ailleurs pour désengorger ici. Je suis sûr qu'il y a des projets qui peuvent être faits pour pouvoir faciliter la circulation ici, parce que c'est pas possible. C'est pas possible quand même, là. Chez nous, c'est la souffrance absolue, ici. Ceux qui vivent à Mayotte ont besoin d'avoir des capacités psychologiques énormes. Euh, une façon de d'encaisser une façon de, de psychologie très très développée. Parce que c'est chaud, hein Ah c'est chaud. Ah c'est chaud. Donc, le village de Kaweni. Ça, j'avais déjà fait, c'est là-bas. Mais j'avais déjà fait un live pour Kaweni. Ceux, ceux qui veulent voir le live de Kaweni, vous pouvez regarder sur la page, vous allez trouver le live de Kaweni, immersion en pleine ville. Je vais regarder, je vais regarder vos commentaires, alors voyons voir qu'est-ce que vous en dites, qu'est-ce que vous en dites les amis, ceux qui sont sur le live depuis tout à l'heure. Donc on va bientôt rentrer à Kaweni les amis, Kaweni. aujourd'hui on fait que les routes, on fait que les routes aujourd'hui, parce que le... tout ce que je vous ai montré là-bas, j'ai déjà fait en live dans les villes, j'ai fait Magica Coropa dans la ville, euh, Magica Volamir dans la ville, euh, Kaweni dans la ville, Mamoudzou dans la ville, donc vous pouvez trouver tout sur la page, c'est sur la page. Après le live, vous pouvez surfer, regarder. Il y a plein de vidéos avec des titres, d'accord Selon le village que vous cherchez. Si c'est Kungu, euh, non, euh, si c'est euh, si Akwa, si c'est Mtamboro, si c'est Mtsahara, si c'est Amjago que vous cherchez, si, euh, si c'est Kobani que vous cherchez, tout est là, vous pouvez voir Kobani Immersion. On va pas croiser un petit malin euh, qui, va, qui va vouloir euh, m'embarquer la caméra. Parce que ici à Kauini, là il y a plein de petits voleurs euh, sur le bord de la route. Mais attention, hein, j'ai ce qu'il faut pour découper le bras. Donc, euh, meuf. Donc on s'approche euh, tranquillement à Kaweni ici. Donc, vous voyez depuis tout à l'heure, c'est toujours bouchon, bouchon, bouchon, bouchon. C'est ça, c'est ça ce qu'on a ici. Beaucoup de bouchons. C'est infini. Ici, il faut se méfier. Ceux qui marchent à pied, surtout les femmes, il faut se méfier. Il y a beaucoup de voleurs. Il y a beaucoup de voleurs ici. Bon, je vais entre ouvrir le sac un petit peu au cas où on sait pas on sait jamais je vais le mettre en disposition de, de réaction alors disposition de réaction on sait jamais à glisser ma main dans le sac pour prendre ce qu'il faut au cas où on sait jamais on sait jamais donc on reste vigilant ici les voleurs les agresseurs il y en a plein je vais faire une petite rencontre ici là Il y a une dame à chaque fois je la vois ici au rond-point là elle bouge pas je ne connais pas son histoire je la connais pas mais ça mérite une petite visite de courtoisie petite visite de courtoisie vous allez tout de suite comprendre. GG Ça va Ça va vous montrer un GG ou AS Afani. Ah Ah, à Vingue enfin. à Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, Arbayan, on a vu la cause. On a vu la cause. On la cause. On a vu la cause. On a vu la On a fait la cause. On a eu la cause. On a vu la cause. On a vu a On a a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 Va la loi de la fin de Michel. fin de la fin de la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 Oule. Mitscavani, Batlavandri, Salavandri. Bas Vaud. là, tu bien, on est pire. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. va Eh. Eh. Eh. En tant la maison. On a On a bien Binga On a On a na à moi, à moi, <laughs> ah, Antesa. Arrête Arrête Oui. Il <laughs> t'a sonde. La vie. T'as mais ce côté-là, il n'y a pas de trottoir. c'est problématique. Donc, euh, je n'ai pas fait un petit résumé euh, de la personne que vous venez de voir. Donc, euh, C'est un, un démuni, euh, je pense qu'elle a des problèmes et il a eu des problèmes avant pour se retrouver là. Et donc du coup, euh, ce que j'aimerais un petit peu vous, vous faire passer là comme message, c'est de toujours voir les gens et les accepter telles qu'elles sont, de communiquer... Euh, de prendre du temps, ne serait-ce qu'un échange ou, euh, ou leur donner quelque chose, c'est important. Donc je lui ai donné ce que je pouvais, un petit échange, donc voilà. Mais ce que vous avez entendu euh, ce que vous avez entendu dire, ben, c'est la source de ces problèmes, je pense. Donc nous on prend ça comme une rigolade, mais c'est ce qui a fait euh, qu'elle est assise là sur le rond-point qu'on a vu. Donc voilà, il faut s'imaginer que chacun de nous peut être dans une situation comme ça. On ne sait jamais, on ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais ce que la vie nous, nous réserve dans l'avenir. Et c'est ça ce qui est, comment dire, c'est ça ce qui est vraiment triste dans ça. C'est qu'on on ne sait jamais ce que la, la vie peut nous réserver, ce que la vie peut nous donner. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention euh, d'être. Il faut être aimable, il faut Il faut euh, parler avec les autres. Il faut avoir le cœur tout simplement. Eh oui. Oh non c'est la c'est de Zooi. Ça va Donc c'est.. c'est comme ça il faut avoir faut être faut, faut être humain faut faut avoir un cœur Ici, si on est à Kaweni, les amis. Ceux qui se demandent, on est où Là, c'est Kaweni. Comme je le disais, aujourd'hui, je ne fais pas d'immersion dans les villes. Immersion sur les routes. On va juste capturer ce qu'il y a sur les routes. Et on les Là, ici on a la station totale Ceux qui connaissent le Kaweni Datan, bah, ça donne ça. de Kaweni. Béni les amis. On tarder à entrer en Mamoudzou. Donc là, on arrive à Kaweni côté caserne pompier. La caserne pompier est juste ici à ma gauche. Deuxième rond-point de Kao et faire vous zinca cela on là on prend que la route nous on va euh, au bazar à Mamoudzou. donc il nous reste à peu près euh, 800 mètres pour arriver au bazar bouchon, bouchon, bouchon, bouchon il va mieux être Déjà, il oh, a un problème, il y a un bouteille, wow. bouteille, il y a un il y a un rien, il y un C'est pas tout de suite, mais Donc ici si on a terminé Kaweni, sortie de Kaweni, on entre à Mamoudzou. Dans quelques minutes Mamoudzou ça nous fait euh, presque une heure de marche. Je combien là 1h14 de marche Donc Bazar, 300 mètres Bazar, Bazar, Mamoudjou, 300 mètres. C'est comme un lac, un Voilà. Mamoudou. Bon, on est arrivé à bon port les amis. On est arrivé à bon port. Mamoudou, bazar. On voit le bazar là. fraîcheur Putain amis, là là, on arrive à la hauteur du bazar, n'hésitez pas à partager le live les amis, partagez, partagez, ce serait presque 1h30 d'immersion. Merci à mon bébé. Zaza n'est pas là aujourd'hui. Peut-être elle n'est pas encore arrivée, je ne sais pas. Zaza, tu m'as dit lundi ou mardi. Hein. Lundi-mardi, je ne vois rien du tout. Oh, Alors les amis, vous avez assisté à un très beau spectacle. N'hésitez pas à partager. Je vais retourner au bazar vite fait. <rire> Il y en a qui disent, ne montre, plus les... ne montre pas les brochettes. Ah, je ne sais pas comment je vais faire pour ne pas montrer les brochettes. Hein. Et oui les amis. OK, on va, on va aller au bazar, on va rentrer dans le bazar. Je vais vous montrer un petit peu avant que, avant que la caméra soit off. Je un de Tu as ma? Oui. C'est rien, quand Il n'a a mon nom de c'est joli hein Ça c'est le S, c'est le plus petit, c'est l'angaine basse. Mmh. Mmh. Je ne sais pas si tu un peu plus Je ne sais pas la sache. Bon, j'achète des petits cadeaux. Ça, ce sont des petits cadeaux pour, pour les gens, vous le savez. Bientôt je dois retourner en France, donc je vais pas retourner les mains vides là un peu. Mais venez, il y a des choses sympas. Regardez, c'est sympa. Hein Sem paz hmm. Bom, o ok. que Nós te, uh... Deux choses plus importantes, c'était les cadeaux, les cadeaux de certaines personnes. Il y a pas mal de choses pas mal de intéressantes ici. N'hésitez pas à venir faire un tour. à rien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 ah. ah, mais ça c'est rien de Il Ah. Eh. Eh pour ça puis et tu vois pas pour ceux qui cherchent l'huile d'abat soda elle est ici donc c'est de l'huile euh, coranisée alors ceux qui cherchent ça elle est là